Et yo tout le monde c'est Terridil on se retrouve pour le succès Sabri de Halo 3 ODST qui consiste à piloter un benshee dans la mission Boulevard Kisingo Donc pour ce faire on va lancer la mission dès le Rally Point Charlie et on va se mettre en facile parce que sinon c'est euh, très compliqué de réaliser le succès on va se diriger dans l'arène où il y a le canon Goss qui se fait descendre et où Dutch nous attend à la porte derrière les apparitions. Et alors à ce niveau là il y aura plusieurs méthodes pour le réaliser peut-être que vous en connaissez d'autres. Moi celle que je trouve la plus efficace et la plus rapide c'est celle où on reste à la porte. Donc on va clean quelques ennemis et ensuite on va descendre du char quand les banshees vont arriver. Et donc le but en fait ça va être de faceplant les banshees euh, dans un coin derrière l'espèce de, de petit bâtiment qu'on a à droite Puisqu'en fait les banshees font toujours demi-tour du même côté Et donc s'ils s'avancent un petit peu trop on vous tire en vous tirant dessus Et bien en fait ils se bloquent euh, dans la ruelle Donc il faut être un petit peu patient, les titiller Et au bout d'un moment euh, ils devraient euh, se faceplant Et là vous pouvez du coup euh, tuer le pilote alors toute la difficulté de ce succès réside dans le fait que vous ne pouvez pas récupérer le Benchi de manière naturelle Donc ce qu'il faut c'est tuer le pilote et euh, essayer de ramasser le Benchi très rapidement derrière Le timing est très très très serré à avoir euh, Il faut s'y prendre à plusieurs reprises Et donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va tirer euh, par petit à coup à la SMG Il ne faut pas donner de coups de crosse sinon ça détruit obligatoirement le benshee donc le but ça va être de tuer le pilote euh, à la SMG euh, et il va falloir faire attention quand il n'aura plus de bouclier à appuyer sur euh, le bouton pour monter dans le véhicule au moment où le, le pilote va mourir et que le véhicule va rester vacant. Donc c'est là euh, toute la difficulté du succès. Je vous conseille de vraiment tirer euh, par à coup une fois qu'il n'a plus de bouclier et de rester appuyé sur RB un petit peu avant de tirer ce qui permet plus facilement de monter dans le benchy puisque sinon le timing est vraiment très très tendu. Alors moi je dis RB parce que c'est dans ma configuration que c'est RB peut-être que vous c'est une autre touche. Quoi qu'il en soit c'est comme ça qu'on s'y prend donc si vous avez de la chance vous pouvez y arriver très rapidement en 5-10 minutes mais euh, ça peut être euh, un peu plus long si vous n'arrivez pas à choper le coup de main. En tout cas le timing est très serré donc c'est un petit peu normal si vous avez du mal et euh, à partir de là quand vous aurez réussi à avoir le Benchy là c'est l'éclat vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez et c'est aussi très facile de sortir hors carte alors bon moi je vous dis à une prochaine vidéo et bien entendu vive l'eau